Pour les petits curieux, voici la 93 mm sur 800 de focale, une, une lunette que j'ai imprimée. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, et eh bien oui, ici j'ai j'ai fait une modification parce que eh j'ai remplacé le focusseur que j'ai imprimé. Voilà, un focuseur que j'ai acheté sur AliExpress, un petit focuseur qui euh... voilà. s'adapte parfaitement au diamètre du tube. Je vous mettrai les références dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent euh, imprimer la lunette et puis euh, ne pas imprimer le bloc focus et remplacer par ça. Ça vaut 15 euros. Voilà, 15 euros le bloc focus qui monte le prix de la lunette à à peu près 75 euros, voilà. Vous avez ici une petite caméra, la caméra SB bonnie 305. Donc c'est pas la version Pro, mais bon, c'est quand même une excellente petite caméra. On va la tester ce soir. On va la tester, et eh bien, ah ben, la lune allait dans les arbres. Le temps de régler tous mes appareils et voilà, la lune est dans les arbres du voisin. Et bon, super. <rire> Il va falloir que j'attende qu'elle se déporte. Voilà, donc euh, il fait plutôt beau, comme vous pouvez le constater. En ce moment, c'est une denrée rare, donc il faut en profiter. Voilà. Et bien entendu, le petit Maurice qui sera avec nous pour cette séance. Un moment oui. Oh, oui. je pense que tout le monde il te fait des petites gratouilles là hein Allez. alors ici j'ai mon petit moteur un petit moteur d'ascension droite bon, je me suis fait un, un, un bouton je me suis imprimé un bouton euh... Le, le, le petit potentiomètre Rikiki, là, euh, c'est très difficile à manipuler, on n'arrive pas. Donc là, ici, je me suis fait un, un bouton beaucoup plus euh, sensible. Voilà. Et puis le fait de l'avoir, je l'ai fait en blanc, ce qui fait qu'on voit la diode derrière. Ça fait un petit effet, dans la nuit, c'est rigolo. voilà bon voilà le setup pour ce soir bon les amis voilà j'ai aussi ma trousse de crayon donc euh, c'est une petite pochette euh, petite pochette sympa mais tous mes crayons sont à l'intérieur parce que bon je vais peut-être tester la, la petite caméra là, mais euh, je vais aussi m'amuser euh, euh, bah, dessiner forcément. Il n'y a plus qu'à attendre que le ciel s'assombrisse un petit peu plus. Là, je vais aller casser la, la croûte et puis euh, je reviens. Hein Vous m'attendez Bon voilà, je suis, assez, euh, je suis assez satisfait de cette... Euh, de cette petite caméra en tout cas euh, en ce qui concerne l'acquisition lunaire euh, alors elle est censée pouvoir faire de l'acquisition euh, ciel profond mais bon je suis pas vraiment équipé pour le ciel profond hein. j'ai une q 1 motorisée avec un petit moteur euh, qui péniblement réussit à suivre euh, voilà donc euh, on va se contenter du, du lunaire et puis on va essayer euh, le planétaire hein. tout à l'heure on aura euh, euh, les planètes géantes hein, donc Saturne et jupiter qui vont qui vont arriver voilà bon allez je vais continuer à, à regarder tout ça c'est pas mal là, franchement euh, on est plutôt bon Essayez de cibler alors c'est quand même vachement pratique hein, cette petite euh, ce petit bouton que je me suis fait là parce qu'on voit le bouton de manipulation dans la nuit. Et donc là, ça me permet eh bien, de, de, de faire varier la vitesse de mon moteur sans aucun souci. Ah, C'est encore un peu flou. C'est bien, au milieu. Super, super, super. Voilà. Bien sûr, après, on traitera tout ça avec euh, PIPP et puis euh, Registax. Voilà. c'est l'heure de l'astro dessin et donc euh, ben voilà je vais ouvrir ma petite pochette de crayons que je vais mettre ici Hop. voilà, voilà. c'est pas beau tout ça ça c'est du mathias donc on a euh, les estompes on a ici les crayons gris donc du plus dur au plus gras il m'en manque un ici où je retrouve on a ici euh, le marqueur blanc. Ici, on a euh, des, euh, des crayons noir, noir, noir, euh, charbon. Ici, on a des couleurs pour qu'on euh, a des, euh, des, des bruns, des bleus, etc., des blancs. Et donc ici, les blancs sont ici. Hein. Donc, tous les, les crayons blancs sont là. Voilà, donc je vais prendre ma petite planchette à dessin. Feuille noire. On voit bien ici. On les bords. Feuille noire, voilà. Et puis on va, euh, on va faire le dessin de M27. Voilà. C'est qui là Oh, mais c'est Momo. C'est Maurice. Pas dans la vie. Il est venu voir papa. C'est M27. Bisous. Alors, M27, voilà, donc ici, il faut que je passe à coups des stops pour faire un effet de blur. C'est quand même... Hyper, euh... Hyperflux. Sorte de... Il me certaines parties. Peu trop. Je ne sais pas si j'arrive bien à éclairer là, c'est chiant hein, l'éclairage. C'est compliqué à l'astrodessin avec une caméra. On ce que ça donne à peu près... Avec la quatre-vingt-dix millimètres, je suis pas encore tout à fait satisfait. Voilà qui est un peu mieux. Bon, je vais continuer, je vais éteindre la caméra, je vais continuer un peu, là il y a l'oculaire, à voilà, tout à l'heure. Bon voilà ce que ça donne, alors, ouais, encore une fois c'est compliqué à filmer, alors faire des, des vidéos de dessin euh, astro, c'est la galère. Mieux, alors j'ai fait des, le champ étoilé tout autour, de la nébuleuse M27 bon, le mieux ce serait peut-être qu'on rentre euh, bien au chaud et puis que je vous fasse voir ça en lumière blanche hein. ouais. ouais je crois que ce sera ce sera beaucoup mieux euh, si, on, si, on, si on rentrait on va ranger les crayons on va ranger la jolie petite 90-800 et puis l'ordinateur. Voilà.